— Roland, vous l'avez dit, hein, moins de croissance ça pose un problème pour euh, les investissements les valorisations boursières. Il y a un autre problème, c'est la crainte des taux d'intérêt de l'argent qui va devenir peut-être plus cher. Et là, on regarde du côté de la Fed de Je Jeannette Yellen. Euh, on a du mal à comprendre hein, ce qu'elle veut faire. Alors la crainte de la hausse des taux, en fait, on parle juste d'un premier relèvement des taux directeurs, hein, les taux euh, au jour le jour aux, aux États-Unis. Euh, finalement, cette politique monétaire qui a été mise en, mis en place début, 80, début 2009 euh, pour euh, lutter contre la, la stagnation de l'économie américaine, elle a finalement marché. On a une reprise. Et là, on est en train de euh, mettre en place une politique monétaire plus plus normal, avec euh, des taux qui sont plus à zéro, qui vont commencer à légèrement monter, et puis on va arrêter effectivement euh, les euh, rachats euh, euh, de titres financiers sur mais les marchés on le met en place important. sans le mettre en place, on l'attend, on n'a pas encore de date, bon, et on, ça crée aussi si, du trouble. Ça crée du trouble parce que, en réalité, si euh, la Fed, ce qu'elle a toujours fait, ne s'en tenait qu'à l'économie américaine, avec un, un taux de chômage qui va arriver euh, à pratiquement 5%, on est vraiment très mmh. très bas, les créations... Euh, mensuel d'emploi, c'est un, un, un, un ratio que la Fed suit très très bien, sont vraiment assez hautes. Euh, donc on a une économie qui repart, euh, qui se porte bien, mais elle, euh, elle, a, elle a pris de temps parce que euh, cette décision devait intervenir euh, là euh, très prochainement, euh, à la fin du mois de septembre, et elle ne l'a pas fait parce qu'on a un monde... Euh, perturbée avec euh, la Chine, etc. Et donc, en fait, euh, c'est perturbant parce que elle n'a pas fait ce qu'elle ce qu'elle aurait dû faire en tenant compte que de l'économie américaine. Et justement, c'est peut-être le, le signe qu'on rentre euh, dans un monde sans croissance un petit peu plus compliqué. Et pour la première fois, peut-être, la mmh. Fed a dû compter avec le reste du monde.